Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon sauveur. Oh, la candachére, les kindekour, la candachére, les kindekour. Célébrer, les ténés. Mérite, la grandeur. Ah oui, David, merci, Père, nous voilà encore. Célébrer, t'adorer, vie, esprit de Dieu. Vie, esprit de notre Seigneur, vie, esprit de notre Dieu, vie, esprit de notre Seigneur, Jésus, nous t'invitons. Nous sommes là ce soir pour t'adorer. Nous sommes là, esprit de Dieu, pour te servir. Nous sommes là pour bénir ton nom. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous voici ce soir présent. Shalom, shalom, Corinne, shalom. <coughs> shalom, shalom, Seigneur, nous te dire merci. Pour toi qui nous donne encore de nous connecter ce soir encore pour t'adorer. Ce soir encore pour ton roi. Ce soir encore pour bénir ton nom. Ce soir encore pour t'honorer. Oh Seigneur, voici que nous sommes là, tes enfants. Viens ce soir encore pour te rendre grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour te lever. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël, oh béni soit le Dieu d'Israël, oh alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Oui, béni soit-tu Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni. Oh, alléluia, béni. Amen. Alléluia, béni soit le Dieu Israël. Oh Seigneur nous sommes là ce soir, nous sommes là pour te bénir, nous sommes là ce soir encore, tu nous donnes de nous connecter en ce soir, tu nous donnes de nous connecter ce soir pour passer un temps dans ta présence, nous sommes là Seigneur, nous sommes là Seigneur, nous sommes là Béni sois-tu Père, toi qui nous donnes encore la grâce de nous connecter, Béni sois-tu Sauveur Dieu de l'univers, Béni sois-tu Roi de gloire, notre Seigneur et notre Dieu. L'unique roi, l'unique Seigneur. Celui qui n'a pas d'égal. De, de, de, de, nous sommes là. Seigneur, nous voulons te dire merci. Esaïe, Esaïe 12, verset, verset 2 jusqu'au verset 6. Esaïe 12, verset, Esaïe 12 du verset 1 à 6. Tu diras en ce jour, je te loue ô éternel. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance et je ne craindrai rien. Car l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut. Et vous direz en ce jour-là, Louons l'Éternel, invoquons son nom, publions ses œuvres parmi les peuples, rappelons la grandeur de son nom, célébrons l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie et d'allégresse, oh nous les habitants de Sion, car il est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël, alléluia, oui l'Éternel est grand au milieu de nous, nous sommes son peuple, la Bible nous dit que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Oui, il était irrité contre nous. Mais aujourd'hui, sa colère s'est apaisée. Il vient nous même encore nous consoler. Il vient encore nous fortifier. Il vient encore nous attirer encore à lui. Et ce soir, nous voulons, Père, nous voulons te dire merci. Lui, tu mérites la louange. Lui, tu mérites l'honneur. Lui, tu mérites l'adoration. Nous voulons ce soir te bénir. Oh, sois béni, Papa. Oui, notre louange est pour toi. Oh, la Bible nous dit de nous louer ton nom. Célébrer l'éternel car il a fait des choses magnifiques. Louons l'éternel évoquons, -nous. nous allons louer le nom de notre Dieu. Nous allons louer le nom de notre Seigneur. Car il fait des choses extraordinaires. Oh, Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Merci, nous voulons bénir ton nom. Oh, Yahweh. Oh Yahweh, alléché ne ma louange, l'éternel quand je vois tes beautés dans ma vie, au oh, Seigneur ma louange est allée oh Seigneur, que pourrions-nous dire d'autre? Hum. Ah Seigneur, toi seul et nous, chacun de nous sait ce que le Seigneur fait pour nous. Les combats dans lesquels il vient à notre secours, les situations bizarres dans lesquelles il vient nous soutenir. Ah Seigneur, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire, mais tu es vraiment... Nous ne pouvons que te louer parce que tu fais trop pour nous. En tout cas, moi, tu fais trop pour moi. Et ma louange est pour toi. C'est pour ça que ma louange est pour toi. Ma louange est pour toi, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Ah Seigneur. Ah Papa. À l'éternel. Ma louange. À l'éternel. Je vois tes bontés dans ma vie. Oh Seigneur, ma louange est allée, l'éternel. Oui Seigneur, oui ma louange, oh, à l'éternel, ma louange. Oh, quand je vois tes bontés dans nos vies, oh Seigneur, oh, on en louange, c'est ta Then, fait dans nos vies oui seigneur nous sommes en train de partir vers le mois la fin de ce mois aujourd'hui nous sommes le 26 dans quatre jours je dirais même dans trois jours paix mais... oh ce mois de novembre sera dans le passé dans trois jours ce mois de novembre sera dans le passé oui et nous allons rentrer dans le dernier mois de cette année 2021 oh seigneur quand nous regardons en arrière, quand nous considérons ton agir depuis janvier 2021, oh, tu as fait en janvier, oh, tu as fait en, fév en février, en mars, oui, en février. Moi, je te suis totalement reconnaissante pour le mois de février parce que c'est le mois d'anniversaire de ma fille. Oh, je te dis merci, Seigneur. Et en mars, Seigneur, tu as encore agi. Et en, en, en, en avril, tu as fait. Tu ne t'es pas détenu de, de nous en avril. Oui, Seigneur, en mai tu étais encore là. Oh Père, en mai tu étais encore là. En juin, oui, tu étais encore là. Calé comme on le dit, dans notre français. Oui, Seigneur, dans notre jargon, tu étais calé en juin. En juin, tu étais encore là à nous soutenir, à combattre pour nous, à nous, Seigneur. Et quand le mois de septembre est venu, Papa, tu as pourvu pour les rentrées scolaires. Tu as pourvu pour tout ce qui était scolaire, oui, ce qui était rentré, tout ce qui la rentrée scolaire, que ce soit la rentrée universitaire, que ce soit la rentrée écrise, que quelque soit, Seigneur, tu as été là. Tu n'as pas changé. Et oui, c'est en octobre que tu étais encore là, combattant pour nous. En, en, en novembre, Seigneur, tu t'es manifesté. Oh, Seigneur, je veux te dire merci. Oui, en ce mois, tu m'as permis moi de célébrer un an de plus pour mon, pour mon mari. Je te dis merci, Seigneur. Oh, et pour toutes les personnes qui sont sur cette plateforme. Tu as été avec ces personnes dans les moments de difficultés, dans les moments de maladie, dans les moments de deuil. Lui, lorsque notre tata, ta, ta servante a perdu son petit tu l'as soutenu dans cette année. Oui, Seigneur, nous avons célébré des anniversaires sur cette plateforme. Tu nous as donné des moments de joie et des moments de, de tristesse. Mais ces moments de tristesse, nous, nous avons passé avec toi. C'est pour ça ce soir, j'ai dit, mon adoration est avec pour toi. Mon adoration est pour toi. Mon adoration est pour toi. Lui, pendant cette année, 2021. Oh Seigneur, où nous sommes en train d'aller tranquillement vers la fin de cette année, tu as été avec nous. C'est pour ça que nous disons notre adoration est pour toi. Notre louange est pour toi. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, mon adoration est allée t'aimer. Es oui, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est allée, ténébreux ah, louange, oh à l'éternel, oui ma louange, oh ah, Jésus-Christ. Oh, quand je vois tes bontés dans nos vies, oui, oui, Seigneur, quand nous voyons tes bontés dans nos vies, nous ne pouvons que te contempler. Nous ne voulons que t'adorer. Nous ne voulons que te célébrer. Nous ne voulons que bénir ton nom. Oh oui, nous voulons Action de grâce, te donner notre action de grâce, Seigneur. Action de grâce pour toi, le Dieu des dieux. Action de grâce pour toi, le roi des rois. Action de grâce pour toi, le père des pères. Le père, Seigneur, Oh des enfalés. Le père de ceux qui ont été abandonnés. Le père de ceux qui se sentent abandonnés. Le père de ceux, de ceux qui n'ont pas de voix. Le père de ceux qui sont totalement abandonnés. Lui, c'est pour ça que nous disons ce soir. Oh, notre adoration est pour toi. Notre action de grâce est pour toi. Nous élevons la voix pour te rendre action de grâce. Car c'est ce que tu attends de nous. Tu dis que c'est ce que tu veux. L'action de grâce de notre part. Notre reconnaissance, Seigneur. Et nous reconnaissons ce soir que si nous sommes là en cette, en cette fin de ce mois de novembre, fin de cette année, vers la fin de cette année de 2021, c'est parce que toi les tenait des armées, tu as été avec nous, tu as été dans notre corner, comme les anglais le disent, tu es dans notre corner, tu as gardé notre, nos, nos dos, tu as gardé notre devant, derrière, à gauche, à droite, lorsque les difficultés sont venues, tu étais là, lorsque c'est le moment de pleurs, tu étais là, le moment de joie, tu étais là, aucun moment tu n'as disparu, La même dit que tu n'es donné le sommeil, oh acclamation à toi père, acclamation à toi père. Acclamation à toi, Père Oh, à toi l'éternel des amis Oh, action de grâce Exaltation pour toi Nous sommes dans la joie, Seigneur, de savoir que tu es notre papa Oh, parce que moi, je sais ce que tu fais pour moi Je sais comment, combien de fois tu es là, présent dans ma vie Ah, Seigneur, si tu n'étais pas là Si tu n'étais pas là, Seigneur Oh, non, je ne veux même pas imaginer Mais je te dis gloire à toi Merci Seigneur pour ta présence, pour la vie de chaque personne sur cette plateforme. Lui, acclamation à toi. Nous voulons te bénir. Nous voulons te lever. Ô oh, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous, Glorifier si ton nom, Seigneur, car ton nom est digne de louange. Oh, Rakambashi, ton nom est grand, Seigneur. toi. Oh Père, et à nous tu as fait la grâce de venir ne serait-ce que pendant une heure ou en un autre temps personnel, prendre un temps pour t'adorer. Et ce soir encore ce vendredi soir, nous ne pouvons élever la voix pour t'adorer. Nous ne pouvons élever la voix pour te célébrer. Nous pouvons pouvons élever la voix pour louer ton nom. Oui, ton nom est grand. Ton nom est puissant. C'est ton nom qui nous tient. La Bible dit, « Évoque tout petit que grâce son nom sera sauvé. » Oui autre nom ne sauve ce n'est que le tien aucun autre nom quel que soit le pouvoir que cette personne ou cette chose sur cette terre a aucun autre nom ne peut pas nous ne peut nous sauver que ce soit le nom des maîtres le nom des maîtres ils ne peuvent pas nous sauver ils ne peuvent pas nous sauver ils ne peuvent pas nous sauver oh seigneur c'est toi seul c'est toi ce qui peut donner. Non seulement tu sauves, tu donnes la joie, tu donnes le reconfort, tu donnes la paix. Ce que tu donnes, le monde ne peut pas donner. Comme Jésus l'a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne, mais la paix qui vient de nous est sa paix. Et cette paix ne peut pas être achetée. C'est pour ça que ce soir, nous voulons te bénir. Oh, sois élevé. Mon oh, nom est infini. Mon grand. Que ton nom est infini, Mon grand. Oh, ta majesté, C'est l'air au-dessus des cieux, Que ton nom est infini, Mon grand. Oh, ton nom est infini, Deux temps. Grandeur de ton nom. Nous ne devons pas nous taire sur la grandeur de ton nom. Souvent, nous oublions que ton nom est grand. Quand nous nous retrouvons dans des situations bizarres, nous oublions d'invoquer ton nom. Parce que nous sommes tellement submergés. Et alors que ton nom est -tout, totalement grand, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est réconfortant, ton nom est un tour pour ceux, pour les justes. Les justes viennent se réfugier dans ton nom. Oh Seigneur, ton nom n'a pas son pareil, Seigneur. Aucun nom. Oui, aucun nom ne sauve ce n'est que le tien. Oh éternel, nous voulons te célébrer ce soir. Béni sois-tu, Jésus. Oh mon Jésus, mon rédempteur, ton nom est grand. Yeshua. Yeshua, Mashiach, Celui qui répond quand on l'appelle a donné le lion conquérant de la tribu de Judas. L'ancien des temps, le soleil de justice. Oh celui qui est à la clé. Tu a pris la clé du séjour des morts. quand il Seigneur, personne ne peut fermer Quand tu chames, personne ne peut ouvrir La Bible dit que tu brises les verrous de fer, Tu casses les ponts des raies. Oh, qui est comparable à toi, mon Jésus Qui peut faire ce que toi tu fais Pardonne-moi de, de te limiter souvent Très souvent De te mettre à mon niveau Pardonne-moi souvent Parce que je te mets à mon niveau je, je, je pense que tu es comme moi Oui, alors que tu n'es pas Tu n'es pas comme moi tu es Dieu, le Dieu incréé, celui qui au commencement était la parole de Dieu, celui qui au commencement était déjà, et celui qui est, et demain encore il sera. Oh, le Dieu infiniment, le Dieu de, de l'éternité. Oh, ce soir, comme nous n'avons pas à voir l'éternité, nous avons du mal souvent à te voir dans ce Dieu éternel. Mais tu es éternel. Oh, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu notre commencement et tu es notre fin. Et ce soir, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oh, Seigneur. Alpha. Omega. A part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et... Alpha, oméga, oméga. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu, Yahweh et hey, Seigneur. Hmm. à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le Dieu créateur Oui, celui qui nous a façonné Yahweh Oh, à part toi, oh Il n'y a point d'autre Dieu Alpha et Alpha Méga! Oh, à part toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha, hé, hé. Alpha, oui, tu es l'alpha de cette plateforme. De tous tes enfants qui sont sur cette plateforme, tu es leur alpha, tu es notre alpha. Oui, c'est pour ça, que ce soir, nous sommes là pour t'adorer. Oh Seigneur, tu as dit si deux ou trois se rassemblent, en ah, mon nom, je suis au milieu. Oui, parce que tu sais. Tu sais que Seigneur... Il, il, ce n'est pas facile souvent de se réunir, de, de se retrouver à plusieurs. C'est pour ça que tu as dit qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup. Ce n'est pas le nombre de personnes rassemblées qui compte. En ce moment, nous sommes deux, nous sommes trois. Et que nous, sommes, nous savons que c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Même si c'est sur une plateforme virtuelle, même si nous ne sommes pas dans le même lieu, même si nous ne sommes pas dans le même continent, oh Seigneur, toi tu es au milieu de nous. Parce que tu, tu, tu, vis, tu vis par ta parole, tu agis par ta tu es au milieu de nous, tu es au milieu de nous, Seigneur. Comment tu le fais, je ne sais pas. Comment tu arrives à le faire, toi seul, tu le sais. Mais ce que moi je sais, c'est que tu es au milieu de nous en ce moment. Et nous savons que parce que tu es au milieu, oui, nous pouvons t'adresser notre adoration. Parce que tu es au milieu de nous, tu, nous as, tu as voulu que cette plateforme existe pour que nous puissions t'adorer. Et cette plateforme est là. Et aujourd'hui, nous sommes deux. Nous sommes trois. Nous sommes quatre. Quel que soit le nombre, Seigneur, oh, tu as dit, même si deux, tu es au milieu de nous. Et ce soir, nous te sommes reconnaissants pour le nombre que nous sommes. Nous te sommes reconnaissants pour le nombre que nous sommes. Et pour tous ceux et celles qui sont en esprit, et eh bien, nous te sommes reconnaissants. Oh, Alpha et l'Omega, le commencement de nos vies. Celui qui a créé cette plateforme Celui qui donne les instructions pour cette plateforme Celui qui connaît les projets Qu'il a formés pour cette plateforme Et pour tous ces enfants qui sont qui se rassemblent Chaque soir sur cette plateforme Notre adoration est pour toi Notre louange est pour toi Oh Seigneur Ma louange Allez t'aînée Oh ma louange Oh, à oh, quand je vois les bontés dans ma vie, oh, Seigneur, ma louange est choses à dire, J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, Seigneur, parce que je sais que tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Parce que si tu n'étais pas là, Seigneur, je ne serais pas présente ici. Oh, éternel, nous ne voulons pas souvent quand nous disons que nous vivons les choses, les gens pensent que nous voulons attirer l'attention sur nous. Non, c'est pour juste dire qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et quand nous sommes dehors. Ce n'est pas une histoire de montrer un bon visage, mais c'est une histoire d'attester que le Seigneur agit. Parce que s'il si n'était pas là, nous serions en train de pleurer 365 jusqu'à 365 jours. Et souvent même, ça ne serait même plus les pleurs. Parce qu'à un moment, Job ne pouvait plus pleurer. Arrivé un moment, Job ne pouvait plus pleurer. Parce qu'il a dit dans le, le livre de jeudi... Quand je, me, je pense que quand je vais me coucher, ça va aller. Mais quand je me couche, je veux me lever. cest à dire que sa douleur était telle qu'il ne pouvait pas. Quand il se couche, c'est difficile. Quand il se lève, il n'en peut plus. Et souvent, nous sommes dans cette situation. Mais le matin, le Seigneur nous donne la grâce. Nous donne la force de nous lever de notre lit. Oh, il s'est sorti de la maison. Aller travailler. Et s'occuper. Si nous avons époux des, des, une épouse, des enfants... Il nous donne la force de nous occuper de, de, de, nos, de notre famille. Il nous donne la force, même si nous n'avons personne à la maison, de continuer de vivre, de continuer à agir, de continuer d'avancer. De, de, de, c'est lui seul. C'est lui seul. Et c'est pour ça que ce soit ce chant et si est sur mes lèvres. C'est la deuxième fois que je le prends. Parce que quand je vois les bontés de Dieu dans ma vie, je ne peux que le louer. Parce que si je veux m'asseoir pour décrire ce que je vis, si je veux m'asseoir pour décrire ce que, ce que les combats qui sont menés, les combats qui sont menés dans ma que, ce que Dieu mène, parce que ce n'est pas moi qui mène, c'est comme Dieu mène dans ma vie pour ma destinée, ah hein? mais c'est que je vois cela, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma fille, que ce soit pour mon époux. Mais je connais ce comment. Et c'est pour cela que je sais que c'est le cas pour chaque adoratrice et chaque adorateur de cette plateforme. C'est pour ça qu'il nous a rassemblés. C'est pour ça que je dis Oh, ma louange à l'éternel. Oh, ma louange à l'éternel. Quand je vois des bons Seigneur, ma louange est allée, t'aînée. Oh, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est allée, t'aînée. Adoration, adoration. extraordinaire. Malouin, c'est celui qui a commencé une œuvre dans la notre vie qui la rendra, il rendra cette œuvre parfaite. Il achevera cette œuvre de manière parfaite. Lui, c'est ce Dieu, c'est pour ça que nous le louons, que nous ne pouvons pas nous taire, oh, que nous ne pouvons pas Noter, mais quelquefois nous voulons noter, nous mais notre esprit qui sait ce qui se passe, notre esprit est dans la louange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous vous couchez, quand vous levez le matin, peut-être au milieu de la nuit pour aller aux toilettes pour faire pipi, mais vous savez, c'est comme si pendant que vous êtes en train de dormir, votre, votre esprit est en train de chanter et en train de louer Dieu parce que notre le Seigneur. Nous à cet état parce qu'il sait ce qui est en train de se passer dans notre il, faut, il veut que notre adoration, notre louange soit toujours devant sa face. Même quand nous dormons, il s'arrange par son esprit. Afin que pendant que nous, nous sommes en train de dormir, notre esprit soit en tout, toujours en train de le louer. De le louer parce qu'il veut que notre louange soit totale. De 24 C'est vrai que nous ne sommes pas comme lui. Nous dormons. Nous sommes nos longs, mais notre loin doit toujours être devant lui. Notre loin, nous devons notre loin doit toujours devant lui, parce que notre Seigneur fait. Notre Seigneur fait le combat qui est mené dans notre vie, le combat que le Seigneur mène, il mérite la louange. Le combat que le Seigneur mène pour nos enfants, il mérite la louange. Le Seigneur le combat que le Seigneur mène pour notre destinée, lui-même, parce que même, ma, je dis souvent à mon mari, je lui dis, tu sais, le Monsieur de KFC, c'est qui a créé KFC, c'est à 62 ans. C'est à 62 ans qu'il a eu ça. Après avoir essayé plus, c'est à 62 ans qu'il a eu la recette de KFC. C'est à 62 ans qu'il a eu sa recette. Donc, quand il a lancé KFC, il avait 62 ans. Je suppose que ça a 65 ans. Il a peut-être eu. Il a été millionnaire. Après combien d'années Donc, tant que. Tant que nous sommes encore sur cette. Le Seigneur combat pour notre destinée. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de rester focalisé. C'est une question de rester. De toujours. Être là, devant le trône céleste, avec notre adoration, avec notre cœur, avec nos mots, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous croyons en toi. Et voici notre louange pour toi ce soir. Ma louange, oh, à l'éternel, je ne sais pas, l'année dernière, il y a ce cas, on sait qu'il me vient ce, ce témoignage. Quand Dieu dit que n'est pas over until he says it's over, comme les anglais le disent, it's n'est over until we say it's over. Parce que les Anglais, la seule coupe, la seule coupe du monde, monde qu'ils ont en 62 je crois, c'était à la dernière, dernière, dernière minute qu'ils ont marqué leur but. Et jusqu'à aujourd'hui, ils, ils sont accrochés à tout. Mais il y a ce monsieur-là, qui l'année dernière, pendant, pendant le confinement, tout le monde entier a parlé de lui, j'ai oublié son nom. C'était un capitaine de l'armée. Il avait, 80, il avait 90, 90, non, 98 ans puisqu'il a eu 100 ans avant de mourir. Pendant la, le confinement, il était chez sa fille puisque sa fille allait choisir qu'il était dans un care home et sa fille allait le prendre pour le mettre à la maison. Donc il a décidé, il a décidé, là il a 99 ans, il a décidé de... Avec les trucs, les, les, les, les, les, les clashes qu'on on attrape quand on n'arrive plus à marcher pour marcher avec, il a décidé de faire euh, de recueil de, de, de l'argent dans le, dans le, le, le jardin de sa, de sa fille, il va faire des pas. Chaque matin, il va se lever et il va marcher un peu dans le jardin et il va faire 100 pas, je crois, pour recolter de l'argent. Son target, c'était, je crois, euh, 10 000 pounds. Son target, c'était 10 000 pounds. Et le monsieur, il a commencé. Il a commencé, puis sa fille a fait elle, elle a mis ça sur YouTube, je crois, sur les, les réseaux sociaux. Et c'est parti, c'était comme les gens le disent, bim C'était un bim, bim le monsieur est devenu célèbre. Le monsieur est devenu célèbre. Il a des gens... Je dis, il est devenu célèbre. Il mettait sa, il mettait son, sa, sa tenue de, de capitaine et il prêtait son truc et puis il marchait, il faisait ses pas. Ils ont reconté, je crois, 23 millions. Il a récolté je ne dis pas... Il, il, il a récolté 23 millions. 23 millions les, les caméras étaient les ces derniers moments même il faisait ça on le filmait toutes les, les, les, les, trucs étaient les euh, tout ce qui était les outlets les news outlets étaient tous là-bas pour le filmer sa fille était dans les entretiens toujours il a été honoré par, il a été reçu par il a été knight nice, il a été euh, comment on l'appelle il, euh, il, nice, il a été euh, il a eu le titre de, de oh J'ai oublié le mot. Là, il a dit qu'il devient comme un lord. Il a un titre. Ouais, il, a été, il a eu un titre. par la reine. Avant qu'il ne meure. Il est mort à 100. Quand il a eu ses 100 ans, c'était un big history ici. On lui a fait une grande fête. Tout. un monsieur, 99 ans. C'est à 99 ans, sa gloire, a été, euh, sa gloire est arrivée. C'est à 99 ans qu'il a eu sa gloire. It's not over until God says it is over. Il est à 99. Nous qui sommes dans les enfants de Dieu, nous, nous devons nous dire qu'il n'est pas... Il, tous les jours, le Seigneur, tout chaque jour est un jour de victoire. Oui, mort c'est son nom, Thomas, merci. Merci, okay. Tom il Thomas, est, il, est, il est mort avec les honneurs. Il a été knight. Il a été reçu par la reine. C'est-tu -ce qu'il n'a pas eu dans sa vie C'est-à-dire que son titre qui avait été capitaine à la retraite, il s'est levé, là, il a eu son idée divine. Son idée divine de faire ses pas de recruter 100 000, il a eu 23 millions. C'était pour, l'argent devait repartir à, au NHS, le, le système, le truc de, de la santé. Parce qu'il disait que les, les, les nerfs étaient trop exposés et il a eu 23 millions de pounds. L'argent venait de partout dans le monde. Il était, les gens des Américains, tous étaient focalisés sur la, la maison de sa fille. Il a eu son idée divine. Dieu nous donne nos idées divines. Nous devons nous concentrer, toujours devant lui. Jusqu'à ce que notre bim le jour lui-même, que lui-même il a prévu, il y aura des combats. Parce que pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, il faut qu'il y ait des combats. Il y a des moments où tu te dis, mais c'est au combat. Mais quand est-ce que... Ça... Mais nous devons parler à notre âme pour dire, continue. Continue. Espère en l'éternel. Et je vais prendre le somme 103. Le somme 103. Pour...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 qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous, ses, à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à, à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Nous devons souvent parler à notre âme. Nous devons souvent parler à notre âme. Parce que quand, quand, la, quand, quand la délivrance ou la victoire, t'as d'avenir. Notre âme, souvent, se décourage. Notre âme, souvent, rentre dans la tristesse. Moi, cette semaine, c'était quoi, le mardi. je J'ai travaillé et j'écoutais un enseignement. Et la servante de Dieu était de décrire, elle décrivait des choses que je vivais. Et puis, je me suis... C'était le mercredi. Et puis, mon âme a commencé, au-dedans de moi, à commencer à être contristée. Ah, je commençais à parler à mon âme. J'ai dit mon âme, tu ne peux pas te... Quand j'ai commencé à dire, comme David l'a dit, « Mais pourquoi t'as battu dedans de, de, de toi, mon âme Pourquoi t'as battu Espère en l'éternel. Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Je lui ai commencé à parler à mon âme. Et puis, pouf Tout est parti. Je suis redevenue dans la paix. La paix m'a habité. J'ai dit, « Waouh, ça marche !» Et vraiment, la parole de Dieu, elle, elle donne vraiment vie. La parole de Dieu donne vraiment vie. Ce sont les exercices que... Nous devons faire, je suppose que il y a certaines personnes qui le font déjà. Mais si tu le fais, continue. Continue à parler à ton âme. Continue à parler à ton âme. C'est dans la, la douche souvent que je parle à mon âme. Pendant que je prends ma douche, je parle à mon âme. Je parle à mon âme. C'est dans la douche que je, je fais des proclamations. Dans la douche que je parle à mon âme, dans mon pays, je me dis bon, je vais, c'est parce que tu vas te retrouver un jour dans une assemblée, un meeting, et puis une situation va aller un peu wrong. Il faut que tu sois à mesure de parler à ton âme au dedans de moi. Non, je, je m'existe aussi à parler au dedans de moi, à parler au dedans de moi. Je m'existe mais je me parle à mon âme pendant que ma bouche ne fait pas. Je me suis dit non, j'ai écouté le, le, le témoignage de. Euh, moi, je ne suis pas très bonne à retenir le nom des gens. Il y a une des, des milliardaires, euh, euh, une femme au Nigeria, qui donnait, qui donnait qui donnait, son témoignage et elle disait que y a eu des moments où elle est partie à des, à des, à des réunions d'acquisition et quand elle va parce qu'elle prie, elle, est, elle, est, elle, est, elle a ses entreprises et puis elle est, elle est aussi très active. Je crois qu'elle est dans... Elle, a, elle est pasteur aussi. Les femmes, les femmes nigériennes, elles sont beaucoup, les milliardaires, elles sont beaucoup. Pendant qu'elles sont active, et elles, sont, elles, sont, elles ont leurs églises elle dit, elle prie quand elle s'en va, quand elle rentre, elle va partir et puis, elle, elle n'entend rien elle n'entend pas, elle, elle, elle, elle, elle, ne, elle ne reçoit pas de direction, mais elle se dit bon je vais partir, et peut-être que là-bas et pendant qu'elle est là, les, quand les choses ne vont pas comme elle veut, au-dedans d'elle elle me prie, mais il faut que tu sois exercée à cela avant de pouvoir de le faire tu as parti à une, une réunion importante, tu as parti quelque part, c'est important, tu retournes dans, que ce soit à l'hôpital et tu as besoin de parler au-dedans de toi. Mais si tu n'es pas exercé, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas pendant ce temps que tu te parles en toi-même, en même temps et écouter ce qu'on te dit. C'est vrai que nous les femmes, nous, nous sommes multi -taxes. nous faisons plusieurs de choses à la fois. Mais s'il y a des choses, si tu ne t'exerces pas, tu ne peux pas le faire. Pendant que ton entrain te parle, de quelque chose d'important. Et tu écoutes. Souvent, je... ma... ma fille, pendant que j'entends, je mes... maman, you listen to me. Je dis, mais je t'écoute. Vas-y, ben, on dirait que tu me regardes, mais c'est pas parce que je ne te regarde pas que je ne t'entends pas. pas. Parle, je t'écoute. Et cest de... de... de... que nous, les femmes, nous avons à force avec les enfants, et nous, nous, avons... mais nous devons aller, en... nous devons la parfaire, parler à notre âme. Mon âme, pourquoi, pourquoi mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit, n'oublie pas, de... pas ses bienfaits. N'oublie pas, surtout quand on se réveille les matins, qu'on a fait des mauvais rêves. Avant, c'était mon habitude. Quand je me lève, que j'ai fait un mauvais rêve, je suis couchée dans les puis Je suis triste. Ah, oh, Seigneur, mais hier, j'ai prié, non. Mais Seigneur, hier, j'ai déclaré ceci, non. Mais pourquoi est-ce que. Et je suis découragée. Et après, je vais me remonter pour me. Et puis, me lever. Alors, il y a il y a quelqu'un qui disait que quand tu te lèves tu ouvres les yeux le matin les anges ils sont dans ta chambre ceux qui ont veillé sur toi la nuit ils sont dans ta chambre ils attendent que tu, tu dises un mot l'ordre que tu vas leur donner pour qu'ils se mettent en activité mais si tu te lèves que tu as abattu ils sont, ils sont découragés ils attendent que tu leur dises, louons l'éternel, et puis aussi vont t'aider à louer l'éternel. Ils attendent que tu te dises, oh Seigneur, gloire à ton nom, pour qu'eux aussi commencent à chanter, à célébrer Dieu pour toi, pour que le Seigneur qu'on soit glorifié. Mais si on se lève le matin, et qu'on a tristé, et que vous aimer la veille, on s'est couché, et quand tu ouvres tes yeux, ton problème que tu as laissé hier avant de t'endormir, le problème te frappe en même temps. Ce n'est pas une chance de faire rêve, mais tu te lèves et puis tu te rends compte que, ah, hier j'ai perdu telle personne et puis tu es triste. Ah, hier j'ai perdu de l'argent. Oh, aujourd'hui là, j'ai un problème, j'ai un. Et mon mon manager, ça va me renvoyer. Dès qu'on ouvre les yeux. Mais nous devons nous lever et puis commencer à louer l'éternel. Mon âme, bénissons l'éternel. Ah, notre Seigneur, il est bon. Mon âme, bénissons. Mais parce que cette nuit-là, même, peut-être que l'esprit de mort rôdait autour de ta maison. Mais les anges, Dieu a envoyé les anges pour camper autour de toi comme il a fait pour Élisée comme il a fait pour Élysée. Donc ces anges sont encore autour de ta maison. Les anges sont autour de ta maison. Ils sont même pas encore partis. Mais tu t'es levé. Mais toi, tu, tu, on ne dit même pas tu on est abattu. Oh on commence à se lamenter. Ce même je dis tout ce même quand tu lis le livre le secret, ceux qui ne croient même pas en Dieu, te dis quand tu te lèves avant même de poser le pied. C'est thank you God, oh, no, thank, you. thank you. Oh I'm grateful. Oh I'm so blessed. Oh, this day will be the greatest day of my life. Il commence à proclamer. Mais nous, les chrétiens, on s'attache à nos problèmes. Ce soir, je veux nous exhorter à parler à notre âme. À comme David. Moi, j'aime David. Je ne sais pas, mais je comprends pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon son, le cœur de Dieu. Parce que malgré ce que ce monsieur-là a traversé, l'humiliation, mais il était attaché à son Dieu. Il était attaché à son Dieu. Il était homme, il était pécheur, il avait tous ses liens, il avait tout ce qui était contre lui, mais il était attaché à son Dieu. Nous devons aussi être comme David. Dans la tristesse, chanter, louer l'éternel. Dans la joie, chanter, louer l'éternel. Dans le combat, pendant que nous sommes combattus, parce que notre destinée est combattue. Et celle de nos enfants est combattue. Toi, destinée, quand tu penses que c'est celle de ton enfant qui ne va, va pas être combattue. Cette destinée est combattue. Je veux rendre gloire au Seigneur. Moi, quand ma fille était... Aujourd'hui, elle a 22 ans, elle est à l'université. Mais elle, quand elle, elle a commencé l'école primaire, mais tous les professeurs, elle, était in, elle est intelligente, il n'y a pas quelque chose. Même courir, elle était dedans. Je lui disais, si tu cours, c'est dommage, il faut que tu coupes la Côte d'Ivoire. Elle dit, non, elle est coupable la Côte d'Ivoire. Quand on vit elle était dedans. En tout cas, elle est. Mais arrivé un moment, qu'elle est rentrée au secondaire, pouf, une autre histoire. Les choses ont commencé à dégringoler c'était elle allait dans une elle était dans une très bon un très bon collège excellent c était ex, le, le, le, de, dans cette fédération d'écoles c'était où elle était c'était la meilleure le le euh, flagship school donc là-bas mais c'était oh Seigneur tous les jours mais, maman le Seigneur entend nos prières ah le Seigneur une mère, le Seigneur entend nos prières pour nos enfants le Seigneur entend nos prières mais aujourd'hui J'attends la fin de l'année l'année prochaine pour donner son témoignage, pour reconforter une maman. Pour reconforter une maman. Quand je la regarde, et puis j'entends ses plans. <rire> Comment je la, je la vois, et puis elle est en train d'étudier. Elle à l'université jusqu'à 22 heures. À, à, je dis, wow, God, you are God. Notre Seigneur, il est bon. Continuons de louer. Continuons de le louer. Continuons de... De parler à notre âme. À... Entraînons notre âme à bénir le Seigneur. Entraînons notre âme à louer le Seigneur. Entraînons notre esprit à être toujours devant là. Quelles que soient les difficultés, ce n'est pas facile. Mais avec l'Esprit nous y arriverons. Oh, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Oh, Seigneur, quand je vois tes bontés dans nos vies, père, je ne peux que te louer. Oh, Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer, papa. Oh, je vais lever ton nom, Père Dieu, grand et saint, unique Dieu, magnifique Dieu. Oh, celui qui n'a pas de d'égal. Ce soir, nous voulons qu'on te bénisse. Oh, te dit merci pour ta servante, ta bébé, Gâtée, qui a eu un an de plus hier. Et toutes les personnes qui ont eu un an de plus en ce mois de novembre. Moi, mon mari aussi a eu un an de plus le 16 novembre. Je veux te dire merci, Seigneur. Et pour toutes les anniversaires passés. Oh Père, je te rends grâce. Yahweh, you deserve the glory. Oh Yahweh, Yahweh. You deserve, oui Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, oh tu mérites même que souvent, même si, ne le, même si moi j'ai du mal à le faire ces derniers jours me lever tard dans la nuit pour t'adorer mais tu mérites que je prenne peut-être 30 minutes de mon sommeil pour t'adorer tu mérites Seigneur, oh Père que je te loue parce que tu as trop fait dans ma vie, tu as trop fait dans ma vie Seigneur, oh ma reconnaissance, Père oh Yahweh, je te rends grâce, oh la plus grande grâce que tu as pu me de pas que je puisse parler de toi. Que je puisse, Seigneur, diriger une adoration. Que je puisse, Seigneur, oh oui, exalter sur ta parole. C'est la grande. Parce que, Seigneur, ah, tu connais d'où je viens. Tu sais d'où je viens. De la, la famille d'où je viens, Seigneur, ils sont des chefs. et Ils doivent adorer leur fétiche pour être pour eux, sur le trône de leur cheferie. Mais, Seigneur, moi, tu n'as pas voulu cela pour moi. Oh Père, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir, Seigneur. Tu mérites, tu mérites la gloire. You deserve the glory. Oh Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Eh, hey, Yahweh, tu mérites la gloire parce que, Seigneur, en cette année, Seigneur, tu as soutenu tes enfants. Tu as soutenu, oh, ta servante. Maman Angelina qui a perdu son frère. Tu as soutenu ta chouchou, ta bien-aimée, qui, qui a perdu son époux. Tu as soutenu ici des frères, des ceux qui ont perdu leur papa. Tu soutiens en ce moment ta servante, ta, ta, ta fille Linda, qui vient de perdre son papa. Oh, elle a prié depuis janvier. Elle a prié, elle a prié, ils ont prié. Mais tu as décidé autrement, Seigneur. Oh, Seigneur, et tu les soutiens, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces personnes nos frères et soeurs sur cette plateforme qui ont été malades, qui ont été malades, Seigneur, tu les as soutenus dans leur main, tu les as restaurés, tu les as guéris. Même si en ce moment il y a certains qui n'ont pas encore ressenti la guérison dans leur corps, nous disons que tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Quand tu es, tu les as déjà guéris, papa. Parce que quand Esaïe disait que nous avons la, la, la guérison par ses maîtrises, Christ n'était pas encore venu. Oui, mais quand Christ est venu. Et nous avons la guérison par les meurtres ici de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour tous ces frères et sœurs qui sont malades. Oh Père, nous te bénissons pour ceux et celles qui attendent encore quelque chose de toi. Qui sont qui peut-être commencent à s'inquiéter parce que novembre est fini, bientôt c'est le mois de décembre. Ah Seigneur, quand tu n'as pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Oh Père, et même si... Ce que nous attendons ne vient pas dans cette année 2021, Père. Tu mérites la gloire. Ah, tu mérites la gloire. Yahweh. Ouais. Yeah, Yahweh. Ouais. Oui, nous allons parler comme Daniel, comme Meshacha qui ont dit même si nous savons que ce Dieu que nous adorons, il peut être capable de nous sauver. Même s'il ne nous sauve pas, nous ne mangerons pas. Nous n'adorons pas le Dieu que tu veux. Non. Oui, si tu ne nous donnes pas ce que nous attendons en cette année 2021, Père, oh, tu mérites la gloire. De la gloire. Oh Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire Oh Yahweh, Yahweh Nous voulons te bénir pour la vie de nos enfants Seigneur Qui sont dans l'année scolaire, qui ont l'année de d'examen Seigneur Oh nous te bénissons parce que tu, tu protèges l'intelligence tu fais de la tête et non la queue. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te levons pour les plus petits, Seigneur. Nous te bénissons pour nos frères et nos soeurs. Ce monde est devenu tellement dangereux. Tu prends, tu quittes ton travail, tu vas à la maison, tu n'arrives pas à la maison. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta protection autour de nous. Nous bénissons ton nom pour ta protection divine. Oh, les anges que tu disposes autour de nous. Oh Seigneur, je dis toujours à Dieu, je dis Seigneur, le prénom, le prénom, composé que tu m'as donné c'est parce que tu as donné tu as libéré une légion d'anges pour m'assister nous savons que chaque famille chaque église, chaque personne a un ange mais moi tu m'as donné des anges à cause du prénom oui, et je veux te dire merci pour les anges que tu donnes à toutes les personnes, les enfants les anges qui nous gardent et qui gardent nos enfants qui nous accompagnent à aller et au retour qui nous éloignent pas de tous les dangers même du corona Oh Seigneur, nous te disons merci. Tu mérites la gloire, papa. Tu mérites la gloire, Père. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, papa Yahweh. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Lui soit béni, Père. Pour toutes ces personnes qui cherchent un enfant, papa, tu mérites la gloire. Oh, tu as dit, la stérile enfantera cette fois. Nous te disons merci, papa. Oh Seigneur, pour toutes les personnes qui sont lui, qui attendent des partenaires, qui cherchent des partenaires, qui cherchent une visibilité, oh nous savons que tu mérites la gloire, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent des connexions, tu dis dans ta part que tu es, c'est toi qui amènes d'un pays lointain, un homme pour agir selon ce que tu as décidé, Père. Ah oh, Seigneur, nous te bénissons. Tu mérites la gloire. Oh Yahweh. Yahweh, ouais. toutes les personnes qui viennent de, qui sont, qui, qui sont, qui vont accoucher bientôt, nous te demandons ton assistance, Seigneur. Oh, Seigneur, ton assistance, que tu sois toi-même, tu envoies, Seigneur, tu dépêches tes sages-femmes. Oh, Seigneur, pour des personnes qui, pour des soucis de finances, n'arrivent pas à se soigner, Papa. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas 1000 francs pour leurs médicaments. Tu mérites la gloire, Papa. Tu mérites la gloire au Père pour ces personnes. Pour ces personnes qui n'arrivent même pas à manger, papa. Oh, les fêtes arrivent. L'angoisse commence à s'installer dans le cœur de certaines personnes. Ils ne pourront pas, ils ne pourront pas donner de l'argent, acheter quelque chose pour leur enfant. Ils ne pourront pas acheter peut-être un petit jouet en plastique de trois enfants. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire pour les enfants qui sont dans les orphelines à paix. Tu mérites la gloire. Ah Seigneur, de la gloire. Oh Yahweh. Oh Yahweh, pour tous les hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, évangélistes, bishops. Seigneur, qui sont dans la dépression, mais qui n'arrivent pas à le montrer. Qui sont dans la dépression, dans le découragement. Ah Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Ces personnes qui... vers qui nous tous, nous nous tournons, mais qui n'ont personne vers qui se tourner. Tu mérites la gloire. Oh, Yahweh. Fortifie tes serviteurs. Fortifie les... Seigneur, tu les as appelés. À toi, Seigneur, fortifie. Toi seul peux les aider. Toi seul peux les entendre. Toi seul peux les secourir. Oui. Yahweh. « Tu mérites la gloire pour la vie de nos enfants, Seigneur. Tu mérites la gloire pour la vie de nos maisonnées, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur, pour nos maisonnées, pour toutes les personnes qui sont, qui comptent sur nous, qui comptent sur nous, pour, une, pour quelque chose que toi tu sais. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Ah Yahweh, Yahweh. Pour nos nations, Seigneur. Ah, pour notre nation, pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Pour nos nations européennes, paix. Oh, Yahweh, Yahweh. Pour notre nation, pour nos nations, Seigneur. Les nations dans lesquelles nos enfants sont, les enfants qui sont à l'étranger, loin de leurs parents, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire. Oh Yahweh. Pour nos boulots. Pour Seigneur. Pour le travail Seigneur. Pour nos entreprises Seigneur. Tu mérites la gloire. Ah oh, Yahweh. Pour le combat que tu mènes pour nous. Oh Seigneur. Pour ce combat que tu mènes pour nous. Tu as dit ce, ce combat n'est pas votre combat. C'est ce ton combat. Tu mérites la gloire. Yahweh, tu mérites la gloire. Oh Yahweh, pour nos chefs d'État, papa. Pour nos chefs d'État. Pour nos dirigeants. Pour nos présidents premiers ministres. Pour nos maires, députés. Père, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la gloire, papa. Tu mérites la gloire, père. Tu mérites la gloire. Oui, tu mérites la gloire, Seigneur. Oh, sois béni, père. Sois élevé, sois adoré, sois magnifié, Papa Yahweh. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Encore une fois, nous te sommes reconnaissants. Moi, particulièrement, je te suis reconnaissante, Seigneur. Je te suis reconnaissante pour ma maison et pour cette plateforme, cette famille que tu m'as donnée. Je te suis reconnaissante. Oh, Seigneur, je te suis reconnaissante pour nous, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, dans chacune des vies de tes enfants sur cette plateforme. Pour ton projet d'amour, pour nos vies, tu mérites la gloire. Sois béni. Pour ce week-end, Seigneur, tu mérites la gloire. Nos déplacements pendant ce week-end, Seigneur, tu mérites la gloire. Pour notre nuit, Seigneur, tu mérites la gloire, papa. Tu mérites la gloire pour notre nuit. Oh Seigneur, sois béni. Sois élevé. Sois glorifié. Sois magnifié. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, papa. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Père, sois élevé. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu Seigneur. Sois élevé, c'est au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que nous avons adoré notre Seigneur et que nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Adorateur, adoratrice, shalom, shalom, shalom encore. Ce fut un grand plaisir pour moi. diriger la prière, d'avoir dirigé l'adoration. Je vous souhaite une excellente nuit, un excellent week-end, un excellent week-end et puis à demain par la grâce de Dieu que le Seigneur veille sur vos enfants veille sur vos maisons et toutes les personnes qui sont dans vos maisons toutes les personnes qui se recommandent à vos prières qui prient pour nous au nom de Jésus amen good night love you bye bye